Le prix or dans cette catégorie est attribué à Talent Consulting et BNP Paribas Cardiff pour Binomade, une application qui permet la réservation d'espace dans plusieurs sites du groupe bancaire. Bravo et merci. Et nous accueillons pour recevoir ce prix Marine Gilanton, consultante Talent Consulting. Et Emmanuel Coquille, directeur commercial de Binomade, BNPACAR, perry bacardis Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup pour l'organisation de ce prix. Euh, merci beaucoup au jury également pour, euh, pour ce prix dont nous sommes vraiment très fiers. Euh, je vais dire deux, trois mots euh, par rapport à la collaboration donc Talent Consulting et BNP Paribas Cardiff et je laisserai Emmanuel présenter un petit peu le projet. Euh, donc, Talent Consulting est arrivé euh, sur le projet Binomad vraiment aux prémices de ce projet intrapreneuriel euh, il y a presque quatre ans et nous sommes toujours présents pour euh, accompagner le développement du projet au sein du groupe BNP Paribas et dans d'autres entreprises. Donc C'était vraiment important pour nous de présenter cette collaboration aujourd'hui. Merci Marine. Euh, oui, je tiens à remercier euh, ma synthèque je, je tiens à remercier Talent et bien sûr euh, toute l'équipe de, de Binomade. Euh, c'est vrai que Binomade, c'est une très très belle aventure hein, qui, a, qui a commencé en 2017 au sein du groupe BNP Paris Bacardif sur une idée qui était simple, qui était euh, euh, je travaille, euh, je travaille à l'extérieur de Paris, j'habite dans Paris et j'ai une heure de transport tous les jours. C'est compliqué, d'autant qu'autour euh, de moi, donc, euh, il peut y avoir. Euh, des, euh, des immeubles, des locaux de BNP Paribas. Et donc la vision euh, qu'on a eue à ce moment là, ça a été de dire bah, finalement, comment on peut faire pour euh, simplifier euh, le quotidien des collaborateurs, pour euh, diminuer la charge mentale euh, qui est notamment donc, liée au transport. Et donc Binomade est né à ce moment là. En euh, effet, euh, Binomade, c'est une aventure qui est, qui est partagée avec talent depuis le début. Et, et c'est entre autres la raison pour laquelle on est très heureux hein, de recevoir ce, ce prix aujourd'hui. Et, et pour deux raisons. La première, c'est qu'il bah, souligne, et il récompense le mariage heureux, fructueux de nos collaborations, hein, du, de, de nos doubles cultures. Et on sait tous dans cette salle à quel point il est important qu'on puisse mettre en place ce point de, de, de, de jonction entre les cultures du cabinet et, et de l'entreprise qui l'accueille. Et puis, on est ravis aussi, bien sûr, de recevoir ce prix parce que Binomad, depuis, a beaucoup évolué. Maintenant, donc, nous nous sommes tournés vers l'externe et maintenant, c'est une très belle réussite business puisque Binomad est présent en France, c'est vrai, mais on, on est en train également de déployer notre solution en Espagne, en Irlande, bientôt au Brésil. Donc, on, on a vraiment des, des ambitions qui sont locales sur la France et également, donc, à l'international. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci à Talent pour merci pour ce quotidien partagé merci. très heureux.